Qu'est-ce que ça résonne Pourquoi je n'ai pas d'argent et pas d'appart je, je vais me poser sur cette question-là, c'est mieux. Euh, pas d'argent, pas d'appart. Pas de bras, pas de chocolat. Pas d'envie de faire des choses, bah rien. Euh, tu es en face de ton immobilisme, tu es en face de ta oui, de certes de ta capacité à pouvoir analyser. Euh... Non, à connecter l'information, ça tu sais le faire déjà, mais en contrepartie, tu te refuses à l'action. Ne faisant rien, tu n'as rien. On est là sur du... Sur du 1 plus 1 égale 2. Tu n'as pas de travail, tu ne cherches pas de travail, tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas faire ce que tu veux de ta vie. Parce qu'on vit dans une société et c'est en ça que tu refuses le... ton incarnation, parce que tu refuses les règles de la société et que quelque part, tu voudrais vivre en dehors. Donc, tu te... C'est même pas, tu, tu te coupes les arbres sous le pied, tu te coupes les deux jambes. Et après, tu t'étonnes de ne pas pouvoir marcher. Ça résonne au refus de pouvoir. Euh, T'as pas d'argent Trouve un job. Je sais que j'ai l'air peut-être super dur en disant ça, ou, ou pas dans le cœur, mais ça, à la limite, je m'en fous. Mais... Ça fait partie du jeu spirituel, la matière. La matière, c'est juste 0,0001% des énergies. Mais ça fait partie des énergies. Donc, tu veux un boulot, tu veux ta liberté, tu veux ton pouvoir, tu veux un appart, tu un boulot. Dans ce monde-là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Dans cette société-là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça ne veut pas dire que tu seras... D'accord, derrière, tu as peur d'être décalé de alors ça résonne maman et maman chez toi ça résonne spiritualité c'est les deux, maman égale spiritualité dans, ton, dans ta structure donc pour toi c'est te séparer de maman donc, et de la spiritualité, donc tu refuses de rentrer dans l'obscurité de l'âme ou plutôt dans l'obscurité de l'âme à tiers, de la matière euh, pour explorer pleinement qui tu es au niveau humain, voilà comment je pourrais dire et donc, euh, comment ça fonctionne pour le groupe Qu'est-ce que ça renvoie pour le groupe Ah, ça me parle de collectivité. Putain, génial, merci. Merci, avec ça, je vais sûrement débloquer euh, ça chez moi. Parce que j'ai énormément de mal à faire confiance aux autres et plutôt à rentrer dans un collectif de manière durable. Donc, on... le groupe en est là. On n'a pas la capacité ou on ne se sent pas fiable pour les autres. Ah putain, c'est ça, Mais on se sent pas fiable pour les autres, donc on se refuse à créer des mouvements collectifs, où, soit en étant soi-même initiateur, initiatrice, ou alors en rentrant dans un groupe qui a déjà été initié par quelqu'un, par peur de... Ah bah, de... de détruire le groupe. J'en reviens à, cette notion de... enfin, viens à la notion de destruction dont tu parlais, Yohan. Euh, ouais. Putain, mais oui, c'est ça. Hum... Ouais. Derrière, il y a une forme de dégoût de soi-même. On s'accepte tellement pas qu'on se retire de l'équation, qu'on se retire du puzzle du monde pour vivre, entre guillemets, en ermite et ne pas toucher les autres avec notre impureté. Mmh. Mais oui, c'est ça. Derrière, c'est... Alors, ça, ça cache encore quelque chose. Hein. Euh, ça résonne, refus d'incarner mon pouvoir et refus de foncer lorsque je sais que j'ai raison. Même lorsqu'on a raison, on se cache derrière des idéaux, on se cache derrière notre silence, on se cache derrière quelque chose, n'importe quoi, une stratégie qu'on a, qu a mis en place, qu'on a créée pour ne pas avoir assumé ce côté, j'ai raison. Voilà. Et putain, mais ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour ta question, Johan. J'en ai terminé avec les questions du euh, de mon mail. Euh, comme d'hab, il y a des questions que je vais sûrement louper dans le, dans le chat. j'ai... ok euh, sachez, ça c'est très important que, euh, que vous le sachiez parce que c'est une information qui descend chaque mot que je dis chaque euh, chaque fois que je, je vais toucher une information et que je la révèle, ça fait bouger tout le groupe, ça vous fait connecter à cette énergie à cette ressource euh, pas besoin de répéter 10 000 fois pas besoin de faire des affirmations, de répéter des mantras à chaque fois que vous acceptez ce miroir que je vous renvoie en jouant ma note de qui je suis au niveau être humain, hein, en ne faisant que ça, vous connectez la ressource. C'était un truc que je voulais vraiment dire, parce que c'est très important euh, que moi, je, je pose ça, je, je pose cette, ce cadre-là et que je, vous, je, je, je, que je vous le dise clairement. Pas besoin de tergiverser. Euh, pas besoin de monter en vibration. Vous êtes capable. Nous sommes capables. C'était ce que je voulais dire. Voilà. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à partager. Même en replay, oui. En fait, à chaque fois que ça à chaque fois que ça vous parle, à chaque fois que vous sentez une résonance, c'est que vous touchez du doigt qui vous êtes, que vous touchez du doigt votre authenticité, que vous touchez du doigt votre génie. Même si votre génie, ça veut dire le génie de m'avoir mis dans un trou. Même si ça veut, ça veut dire le génie de m'avoir, de m'être créé une situation merdique. Le fait d'avoir créé une situation merdique, c'est du génie. Donc, même en replay, si ça vous parle, euh, c'est que vous touchez du doigt quelque chose en vous, parce que tout se vit maintenant. Et comme même si dans dix ans, quelqu'un regarde cette vidéo-là, et que ça te parle, toi qui regardes cette vidéo, en disant, si Internet existe encore, je déconne, euh, sache que tu es sur le point de toucher quelque chose de central chez toi. Et je t'invite à fouiller. Je t'invite à aller explorer qui tu es. Autant seul avec toi-même, autant avec les autres. Donc c'est pour ça euh, que je vous incite à partager cette vidéo, à partager... Euh, à partager euh, le replay, et à partager aussi le, la playlist cartographie de l'inconscient du webinaire, parce que là, c'est déjà trié question par question, et les gens peuvent aller voir quelles sont les, les questions qui résonnent le plus pour eux, et que si vous avez une personne qui, de votre connaissance, tourne autour d'une problématique, qui a été posée en question, n'hésitez pas à aller lui balancer, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que parfois les gens sont à euh, 3 mm de tout changer dans leur vie. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Euh, franchement, ouais, carrément.